Bon quoi te présenter une dernière information sur ce channel là bienvenue bonjour bonsoir tout le monde merci pour passer à sa fidélité nous nous c'est TV 83 une autre fois encore mais toute nouvelle en détail la police nationale d'Haïti mettait en bas de des employés, sojébanques, gagnés, c'est Paul Dafka, à Kathleen Bouaché. c'est des mouns yo fait connaître, qui n'a connivence, et puis volaient l'argent plusieurs employés, qui nan dans un village bagay yo vraiment compliqué. Je n'ai de la chef gang Iso, avec un pile audace, pose la à la police, mais cependant, nouvelle, ont confirmé, Iso un pile bandit, et c'est fou là, like qu'a fait, Iso. Pendant un an, c'est Joukap Konte pour Isota Moui et puis pour entrer Kazé village plate, Jean ne connais là. Zepete entre ambassadeur Edmond Boschita avec Claude Joseph, s'entendait so la, message absolu. yon après l'autre et c'est cause que te gagné gusta john pas de printemps, pour te gagner nouvelle là, mais là, monsieur cause en pile, c'est les États-Unis d'Amérique qui mette en ambassadeur haïtien qui n'envole le passeport avec en pile l'argent l'État haïtien. Yon mette le déyon avec tout yon seul dit il a constaté qui n'en volait entre temps qui t'a fait police nationale la ap continue opération dans village dédié et c'est ça un pile mon abtan qui les qui ki joue auprès de l'un mois iso mais nouvelle la là d'être en pile détail a fait pourquoi il est là mesdames messieurs rete connecté ensemble avec nous sofia TV 83 n'a pas information. quel que soit Jean salier et John à l'appareil mesdames messieurs information. formation à clotte c'est pourquoi il est là pas oublier ou connecter réseau information nous c'est sofia 83 sont abonnés en à vidéo amis en pile formation à venir sur Chanel Paola chaque jour. Combien de gens vous avez que Iso par l'homme cap coordonné action yo. village bien cette map dino. village de Dieu Mano n'est pas même deuxième chef village de Dieu. Parce que village de Dieu c'est pour Mano lié. Mano ce monde n'a pas gardé là nous contendons dans une direction qu'on y a des gens qui paraissent plus vite devant mon c'est non il a parlé c'est lui même qui apparaît et pourtant ce n'est pas les même qui master les gens, qui ont que des âmes ils n'ont pas de jambes qu'on a rien des ont passé là monde qui pose des crimes horribles qui campent cap goument force pour force avec la police mais femme c'est c'est mano c'est mano mano ça c'est dit même qui bosse même village de Dieu et c'est même mano ça qui a touché corbe. l'homme même village de Dieu cela veut dire le village de Dieu l'État pas touché l'homme même dans le village ça veut dire ouais les co sont bosse dans zone y'a de bagaille qui vient là-dedans moun sa yo dans village de dieu tout réal c'est nèg yo kal toucher cob électricité la main yo c'est là veut dire là yo dou zone zone perduen moi je veux que nous comprenne nèg sa yo y a travail pour bossio mais bossio ba a ont parti tout c'est peut-être ça toujours tendez you a tué l'autre l'autre temps de iso dieu li parle lui même li l'en chanter Bon, toujours tendez Matisse en bloqué. Mais qui est-ce qui Matis est Matisse en bloqué? C'est Mano. Village de Dieu, pas pour Iso. Village de Dieu, c'est pas pour Iso C'est parce que Iso sont petit tek lie, li en avant. Mais les gens qui sont criminels dans village de Dieu, li li C'est l'idée de toute action dans village de Dieu. Et ça m'a dit non, ce pas 10 c'est un dent triple que est sortit. Ça veut dire que si nous demandons la mort iso il ne faut, il faut pas oublier pour nous demander l'amour. mort Mano. Parce que Mano lui-même, c'est lui-même qui prendre le village de Dieu. Il c'est lui-même qui diriger le village de Dieu. Il dit Iso, ou pas là. Ou pas là. C'est moins pour boss village de Dieu. Et c'est là que nous avons pile bataille dans le moment. Ils ont qui ont de parler, ou ont fait grimace, qui ont fait ça. Ils ont toujours dit ou parfois, les gens qui ont le mouvement, ce n'est pas eux-mêmes qui paraissent devant les gens. Les gens qui ont fait la bataille, ce n'est pas eux-mêmes qui paraît devant les gens. Regardez hier, hier, mesdames et messieurs, pendant que la police l'autre bois, moi même moi-même, je un message. Je recevons un message et moi relai direction en Haïti pour le confirmer pour moi. Imaginez-nous, la police en Haïti hier seulement bataille qui t'a fait dans le pays mesdames messieurs. Hier seulement avant que nous venions avec dossier brochure avec un CPM Claude Joseph parce qu'il y a une gros gros bataille entre deux directions Mesdames et messieurs, Après que nous finissons avec la police, il y a des policiers qui disent John, vous voyez nous dans une opération, mais c'est pour que Ariel Henry capable de toujours être dans pays. Vous ne voulez pas nous dans une opération pour ISO, y a nous faire une opération pour nous faire une tendance de la mentalité du peuple pour que nous oublions Ariel. Pour que Ariel capable toujours jouer dans C'est ça que vous voulez nous faire. Parce que nous-mêmes, dans une fraction de seconde, nous sommes capables de débarrasser de l'ISO. Nous capable de débarrasser complètement de directions direction. Ça qui est là. Pas de monde là-dedans. Le police dit John, imaginez-vous, il y a un bruit qui est là. tendez oui, Gagnez swat. Ça juste pour juste swat là seulement pour te débarrasser de direction ça. Nous gen bruit Nous gen swat. six simo. Gen boy. Pour qui ça tout pareil ça you? Nous seul corps seulement. Ou pas sangrenne neg. Ou baye munition. Nous finis avec village de Dieu plate. Mais! Travail Ariel a fait là gouvernement Ariel là qui ça y a fait là eux vous nou, nou nou nou, et nous nous pas dire nous pas pouvoir mais ils que la mentalité nous peuple comme quoi on bagarre qu'a fait et pourtant menti menti parce que ils ont pas pour nous rentrer en dans village ou dit nous il y a prélo ils ont mettez dossier sous dos ils ont retiré encore la police là ils sanctionner eux ça a réellement vous Il a rappelé et puis il dit ou pas de droit doit pas venir. Pour qu'il soit pas venir, si prochainement vous ou parler si vous, vous, vous, vous, vous sanctionné. Pendant que police a dit lui-même c'est allé pour aller pour aller retirer iso ils n'a pas rien. Mais c'est un qui a fait nous faire en deux pays hein, pour que Ariel capable de rester plus longtemps. Cela veut dire que. L'on yon d'où coup kout bal ka fète le village de Dieu. Mè kout bal ka fait ki pal fête nan village de Dieu. c'est pas vrai. Yon geta Iso, Izo. Yon geta prepare Mano. Yon geta di balle kout bal pa l pète. Imaginez nous. 4 gros corps en de pays. Yon fèm semyo. Meni. Bri. Swat. Simo. Boyd. En deux pays, aller dans le village de Dieu hier. Yeah. Qui résultat à gagner? ba eu un de bal pour aller péter le village. Et vous avez le village. avant que vous pour que bal fasse. Attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, comme si pour capable de faire la direction direction Pour vous montrer que vous avez pas un peu de faire, pas de faire, pour que vous-même, pour que vous-même, vous arrêtez, pour que les gens, juste dire, ok, la police, a font un bagaille. La police a bougé. La police a dit non. Vous même eu voulu pour vous débarrasser. Et ça ne prend rien pour se débarrasser des groupes qui sont dans le pays. En nous avons eu mesdames et messieurs. En nous avons eu Pour si nous-mêmes, nous pas décider pour nous faire ça que nous-mêmes avons fait là, nous finir avec nous au, au complet, pour que yo partout nous ne nous fassions pas de la figure. En nous avons eu un bagage. C'est bien, oui. Oh, bois, galère! La glace, la glace, la glace, la glace, Boom, boom. boom. boom. boom. nous comprenons imaginez nous comment n'est-ce payant pour qui ça pour que nous tout de nous focus directement sur iso pour pour oublier ariel parce que il y a tout focus en dans le pouvoir parce que nous ne pas qu'il ne pas faire rien sous le pouvoir mou, je veux que nous mêmes nous comprenons la réalité de la qui ça que nous même nous y est. Et c'est pour ça que nous avons une manifestation, un mouvement, c'est pour nous arriver à démanteler le monde. C'est pour nous arriver à une direction complètement différente en Haïti. Parce que je veux dire que jouer à ne nous pas capables d'accepter le nous Nous veux dire jouer à ne Nous pas capables de prendre comme ça. Je veux dire moi je veux que nous comprenons la qui réalité et la qui bataille. Que nous même nous yè avec Nexao. Yo même yo habitué faire ça y'a à faire là. Yo habitué faire ça y'a à faire. Yo dis, c'est quoi ça pour yo kembe mentalité peuple Parce que yo pour mettre journaliste, Imaginez nous, tout quoi ça rentre dans yon, yon zone. Yo dis, yo barricade zone nan. Qui ça y'a fait Y'a fait iso pète tout tigre de balle, Presque tout tigre de balle qui l'a gagné. Yo bah yon espace. C'est exactement ça la police la dit. La police a dit yo bah y a eu nombre de bal puis y le pété genre tout en de là là après que y le fin pété tout nom de bal ça yo après ça yo même y rentre y ont qui ont blin dessus place y rentre la caillou moment que pour yo même négis yo négman manoyo yo qu'a une bal encore ouais là ou, ou pas tant de rien j'vous dis c'est ap qu'embêter nous même même genre de yuri la tortue Imaginez-nous, Yuri la tortue paraître devant le juge pour le dire Compagnie, c'est lui qui te signé comme dit, Pour qui mon compagnie est, mouin, signé est signé Mais pour moi. Mais comment faire à le signer quoi là sur nos mamans Yuri, ce n'est pas moi même qui t'ai signé. Ce n'est pas moi qui t'ai signé. Mais pour qui mon compagnie est, Mais c'est pour moi. Qui moun qui te signé quoi là même pour compagnie. Mal signé quoi là pour compagnie. Ok, mais pour qui mon compagnia, c'est pour moi lié. Mais comment ce n'est pas vous-même qui signé? Non, ce n'est pas moi-même qui signé. Est-ce que nous compreniez la réalité, ce que vous en pays là? Est-ce que vous compreniez ce que nous avons de avec des politiques, des malveillants, en deux pays là? Est-ce que vous-même vous êtes capable d'accepter ce mouvement comme ça encore? Non, ça n'est pas quoi pas quoi Comment est que vous capable dire que une compagnie c'est pour vous lié? Ou alors signé ou dit que vous signé sur une compagnie mais c'est au même signal personnellement qui déplacez qu le signal Ou dit non, ce n'est pas au même, ce n'est pas pour le signal. Est-ce que normalement, dans un pays sérieux, il y tu la supposé tourner la caille? Dans un pays sérieux qui fait un grimace devant un juge, en plus, il ont un juge pour, la, pour y le faire, un le ma devant eux. Il ont pas choisi un juge. Il ont pas choisi un juge, non Qui a fait le travail là, non Il a choisi un propre juge qui est capable de coûter pour la vie, est-ce que les gens de mouvement, nous-mêmes en tant que peuple, nous-mêmes en tant haïtiens, nous sommes capables d'accepter pour nous tendre ça yo. nous-mêmes qui vivons à l'échelle internationale, nous-mêmes qui vivons dans un pays étranger, qui comprennent comment nous voulons fonctionner, est-ce qu'on est accepter d'accepter pourtant un monde comme ça, qui explique que, comme librement, c'est pour compagnie, mettre compagnie, c'est compagnie si on de rien, c'est comme si mais c'est pas si on signait être libre. Il n'y pas signé. Ce n'est pas, pas mail qui est signé. Mais, mais signé pour compagnie. Et puis la fonction encore que ça n'a pas fait. Ou pas qu'en fonction pour avoir, comme, pour avoir volé comme pays. Ou en fonction, ou avoir touché. Ou créer une compagnie avec Reginald Boulos. Reginald Boulos compte lui, il y a un volé. Et peut-être que ouais, Yuri et Reginald Boulos, c'est de gros volé. Je nou de là. nous courir de Reginald Boulos. Nous supposons prendre Yuri, couper, couper ça, nous voulons faire avec Yuri. Je nous parce que ou pas quand dit ou dit ou, ou même original bouloss qui t'a en ensemble qui t'a le volé dans honna mais ou pas d'accord que c'est t'out on pas reprendre on pas qu'on dit si nous comprendre là qui ça que nous yand dans pays là non yo pas voyer le côté juge qui pour mettre dans bacode non yo voyer le côté, côté juge qui cap coûter le cap dire ou mettre aller et on pas qu'on côté juste ça sorti Juge ça, yon doukèl pas le passer devant juge, yon pas d'accord pour le passer devant juge qui la, ka fait justice, ka fait justice en de pays. Hein. Yon choisi yon juge bouli, pou koutil. E kote juge la sorti, à la dernière minute, yon menon juge bail À la dernière minute. Pendant yon juge sa supposé faite ou pas j'aime kon ki juge qui tap la. Ou pas j'aime kon ki juge. À la dernière minute, yon ba ou yon juge pou et puis, on a dit, ok, où met à allée Maintenant, ou même, ou pas autre Moi-même, est-ce que nous même qui vivons dans l'international, nous sommes capables de garder un bagage comme ça Est-ce que nous même qui vivons la présentement, là, qui disent, fuck, faut Haïti change Pour le changement, Haïti a fait, c'est nous pour faire. Est-ce que nous sommes capables d'accepter de des mouvements comme ça, mesdames, et messieurs Non, Regardez bien. Edmond Brochut qui a la Haïti école états unis c'est la pouwe ne, yon pas vini rien an anye Est-ce que moun sa yon a jambale pour pays? Est-ce que moun sa yon fwemsem yon? a jambale pour le pays? Si on vient yon qui passe en Haïti, est-ce que a parlé pou pour pays? Est-ce que a dénoncé le pays? Non, yon pas denonce, non ne yon pas dans le pays. Parce que le feu a fait yon. Tende combien de corps yon vagabou prend? En de pays? Peut-être que vous avez fait sous nous, la internationale. là. fait fait Et vous avez fait ça. Vous avez fait Et vous avez fait ça. Vous dit fait c'est Vous Joseph fait fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. fait fait ça. fait ça. Mais que vous êtes bien encore Est-ce que... Kounia ok, on nous fait un bagage simple. Nous qui avons Edmond la volé. Nous retirer la poste là. Nous volons l'Araïli. Nous ne pas jugés pour nous mettre dans la prison. Nous ne sommes pas allés à tout coop a été volé. Et pendant que nous même nous disons, nous faut que le pays ait changé. faut que nous fassions pays Est-ce que nous comprenons la réalité Est-ce que Edmond Brochet présentement qui retrouvait la corruption aux États-Unis comme ça Kounia l'a qui est-ce qui fait auquel la volée? Qui a l'autre dans contre Claude Joseph? Parce que Claude Joseph lui-même a signé pour lui faire connaître que corruption l'autre boa La corruption Kounya y Edmond Groschit même face pour face avec Claude Joseph. Il y a Claude Joseph et Edmond. Kounya Claude Joseph lui-même. M'baronne si c'est pas de la demande devant Edmond. Cela veut dire que Edmond n'est pas d'accord est, est ce que qui avez l'envolé. Est-ce que nous capable de comprendre la réalité comme ça? En en Il regarder a un joindre probablement que ça ne en l'enquête pas en dans là. C'est vrai. Mais c'est un raisonnement tout petit, ça, ambassadeur, pour faire, pour être capable de retirer une sous-conscience. Parce que moi-même, si vous avez l'enquête, je ne suis pas très pour nous dire ça. Je ne suis pas pour nous remettre à en ville qui était cassé par le bourrissage. Je ne suis pas pour nous remettre à ILCC. Ça veut dire que moi-même, personnellement, en tant que ministre, je ne vais pas me cacher. Même les gens, ils ne vont pas forcément les décisions sur la corruption, la corruption aussi. Non, c'est ça qu'ils ne révoqueront pas, ils ne révoqueront pas. Ça veut dire que c'est nous tous les deux dans la corruption ensemble. Vous comprenez bien En fait, je ne vais pas parler de l'enquête-là, je ne vais pas parler de moi-même qui fait des accusations sur nous, même enquête que nous faisons, il va pas faire des accusations sur nous, parce que c'est des professionnels qui font enquête là. Nous, effectivement, nous avons un vaste réseau et qui précédent, moi je dit là, qui précède, c'est ça qui fait le Gélomé, qui de considéré comme une d'étude, et qui parle de tout le reste de la que nous Donc, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que, on va parler de l'enquête là, on va parler de moi-même, qui fait des accusations sur nous. Même enquête que nous faisons, il va faire des accusations sur vous, parce que c'est des professionnels qui font enquête-là. Nous, effectivement, on vaste réseau, et qui précède, moi là, il c'est ça qui fait que j'ai le mot de considérer comme un cas d'étude, et qui parle de tout le reste de ce bagage que vous Donc, ça veut dire que ça Ça veut dire que, et pour information publique-là, c'est moi qui ai proposé à Ariel Henry de... « Revoquer, je l'homme juste. »« Se mout, aïelle bat dit me faire let. » Alors, si moum compte qu'on porte ma aïelle, on peut aïelle le nan a évoqué moun. Aïelle bat dit, « Je m'en dis me faire let. »« Il toua l'homme, il toua l'homme, il toua même. »« Et me m'explique, monsieur, mais ça, est passé. »« Et puis, monsieur dit, ah, c'est ça qui est passé. Mais, on me dit zéle. »« Allez, m'sier, elle est moum, vous dévaz Et puis, aïelle a tout zéle. »« Le Mm -hmm. Et bon, là, moi, vous où, où souligner que l'ambassadeur Boukshit, celui là dans la corruption, vous évoquez, il n'y a pas. ambassadeur Boukshit t'es souligné tout à l'heure, j'ai l'homme s'est cousin. Finalement, dis-moi, je me suis c'est pas mon beaucoup. Moi, je fais un rapport, moi je n'ai effectivement corruption, moi je mets de la ULC, je mets de la Commission ministre, il n'y pas fait aucun état d'Élit. Il n'y pas faire de pour ça. Deux ans après, ça a fait surface. Avec des enquêtes parallèles qui fait par le département d'État. Alors, docteur Claude, Claude, comme vous n'êtes pas les moindres et euh, ces deux anciens ministres des Affaires étrangères et euh, qui a fait chose ça là, question la valable voilà pour nous tous les deux, est-ce que nous disons dans la bon mesure bon, où non, institution non, non, non, non, responsable non. lutte anticorruption, d'accueil, greffe, LCC. Nous nous disons les nous d'arrêt pour quelques petites questions si on t'a approfondi mais Dossier non, ça ce que nous avons échangé là, je, vous dire. je Question pour d'abord et puis t as t as après nous avons ambassadeur. l'ambassadeur. Bon, quant à moi-même, écoutez, quant à moi-même, ma bataille contre un pouvoir illégitime, impopulaire, découillé. Ma bataille contre le pouvoir qui augmente la vie à la technique. Ma bataille contre le pouvoir qui fait bouger la tous nos oreilles bruit. Ma bataille contre le pouvoir qui décapitalise les classes moyennes, madame ben Sarah Actimachan. Ma bataille pour mobiliser la population pour arriver tant de raisons. Qui donc, pour un gouvernement de consensus, un gouvernement national, qui va pas arrivé là dans comme obstacle. Eh bien, mon cher, tout ça n'est pas capable de jouer sur moi. Pendant deux ans, mon cher a fait tout ça au capable déjà. Il n'est pas capable de gêner rien sur moi. Parce que moi-même, j'ai moi géré comme Premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères, qui veut population pour arriver tant de raisons, qui donc, pour un gouvernement de consensus, un gouvernement national, qui va pa pas aller là-dedans comme obstacle, eh bien, mon cher, tout ça est capable de jouer sur moins pendant deux ans. Monsieur Monsaïe, il a fait tout ça au capable de Il n'est pas capable de jouer sur moi. Parce que moi-même, moi j'ai géré comme premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères, comme changer d'affaires pour le royaume d'Espagne, comme sous quelle... Est-ce que nous recommandons vagabonds sale, ça ne pas qu'on est-ce que nous avons un problème que la République tombe Il y a quel bon oui Non nous sommes fâché parce que Claude Joseph a poté papier pour dire qu'il corruption, nous avons corruption. Le président Jovenel n'est pas capable mourir. Nous finissons de manger, le président Jovenel, nous tout fermons. N'a dit moi, point. a tout fermé. Comment Pour le président de Jovenel, pas mourir. Ou bien le président de Jovenel mourir. Le président de qui était installé, il c'était Ou bien même sous le président de Jovenel, il mourit. Il n'y a pas fait pour lui. Il n'y a pas même capable de parler de lui. Il n'y a fatra. Le président de Jovenel dans le pays étranger en pensant que c'est mounio. Il dit que était avec vers. Il pensait que c'est capable de parler pour le pays. Mais il y a pas de pas de grain. bande Mal fait. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Grappia, ça nous demande nous collaboration pour nous sortir dans la rue pour nous sortir dans la rue, pour nous faire un pari sur eux. Nous parlons yo Pour nous enquêter sur eux. faut que nous fassions enquêter enquête sur eux. Parce que Vagabon, salsa yo Vagabon, ça va représenter le pays. Nous, qui l'a même compte ensemble avec nous, je dis, il faut que nous disons c'est terminé. Parce que nous avons changé le pays. Nous avons l'autre Haïti. Nous ne battons pas juste contre ça qu'Haïti n'a Nous ne battons pas contre Fatra, ça a tout. Qui dit c'est représentant de nous. Comment que ce que vous avez parlé pour pays Il y a la corruption, raide celle la corruption, raide. Est-ce que nous, ouais? est-ce est que nous comprenons la réalité Il juste, comment il juste ouais, moi, salut, comment trouver le dossier Et mon nommé par le président Jovenel Moïse, sur que Claude Joseph Temé, te pensait que c'était Mouniquel Té, ouais? avec propre seul, maintenant qui a placé tout, et nous connaissons qu'Evaliaboplan, madame, plan, combien comme commis touché l'ambassade la Mais ça, mais on peut avoir oui, Haïti-Bay. Bon plan, madame, bon C'est 50 millions de dollars, oui. C'est de l'ordre de 50 000 dollars. Yo a fait sous deux, nous, oui? Si nous ne campons pas. Camper? Yo même y a fait nous marcher boîte, oui. Si nous ne camper, pas. Ouais, si nous c'est garder, nape, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, garder, parce vous à distance. En games, on rentre directement dans la parenthèse actualité. DPTJ arrêté. Bien bonnet matin. Saint-Paul d'Aska. Kathleen Barochin. Qui fait deux mesdames qui travaillent dans Sogé Banque. Mesdames qui ont spécialisé dans voler l'argent de mon banque. Dans autorité Sogé yo. C'est qu'on est deux mesdames qui yo A eux-mêmes, ils ont détourné. 132 000 dollars américains. Nous parlons directement de la question de base la gris avec base ja de nous. Eh bien, si d'un côté, coup de balle qui a tiré n'est pas bon pour le monde, eh bien, de l'autre côté, il y a un coup de balle qui a tout, qui est bon pour l'autre. Parce que dans la base de gris les gens qui ont plus passé 16 personnes dans base-là, eh bien, hier après-midi, si M. Jean-Denis est décidé pour attaquer la base Griffland, eh bien, dans l'attaque ça, que M. Jean-Denis fait sous base grand Griflant tous les 16 mounsayots, tous que les gens griffent kidnappés, tous les 16 mois, jouent libération, non minute là. Et il faut que nous 16 les 16 mois connaissent une situation. Difficile, quand tu es kidnappé, tu Parce que, n'a pas images qui vient de nous, nous, nous, lever nous, nous, nous, nous, nous, avec nous, nous, avec avec nous, nous, nous, nous, nous, toutes sortes de matières parce que nous, famille de nous, nous, nous, nous, nous, de la famille Ensemble habitants n'a pas la Tibonitl, mandé avec la pol pour qu'on capable au moins faire toutes les mesures nécessaires pour arriver dans le département de la Tibonite. Président, conseil, administration communale, akul de terre, qui fait Jean-Alma Gustave, a annoncé cette mesure depuis au monde à entrer de Wanamène. Que vous appliquer Tout individu qui veut venir à Culzetin pour pouvoir passer en séjour, doit jouer une autorisation la police dans le bureau. Habitants qui sont l'autre côté, qui veulent venir dans la ville, il faut que vous puissiez passer dans la zone pour pouvoir présenter la zone, pour et pour pouvoir présenter zone, la Vin habité dans Wanamet, faut ou gè ou nan zon nan avant que ou vini comme référence. Si toutefois ou pargon mou nan zon nan, ou vini sans que ou pargon kèny référence, êtes capable à tout moment metto nan prison. Ça, c'est instruction que la mairie nan Wanamet passe, yon fasse ou pou kapabouè, nan mesure, yon capable protéger ville Wanamet. Qui denye en pile action bandit a fait dans la localité. Si la police dans la capitale haïtienne a abbaye M. Izo Bakalé en bas, eh bien, dans la ville de tout si M. Izo a connaît même ça, Parce que les habitants vivent dans l'Asdeno, plus précisément dans la section communale qui est les Boschimalet, tous les présidents bandits, gang Izoa. Qui te venu cacher dans un seul dénoncé Dans 100 habitants dans un À toute la police, lancez un pinga à tout individu qui connaît, qui est capable de cacher dans un seul dénoncé Pour venir la terreur sous population, que les gens qui viennent pratiquer, pratiquent ça, parce que même au niveau ans de nous, yo dénoncé, pour attaquer tout mauvais gé qui comprend capable la trouble dans un voilà, PDG Boustadion, Mbatin tout entrer dans les Exactement. commentaire. Exactement, dans commentaire, nous avons rentré là. Et nous gagnons Bandi un bandit Izo dans le village. Et nous gagnons Bandi bandit Mano dans le village. Qui est le que qui est capable de faire sous deux necks? Le ISO lui-même n'a pas fait rien. Mais nous apprenons que Bandi bandit Mano c'est un master qui a dirigé village de Dieu en bas. Bon, nous ne pouvons pas dire en bas, Iso, parce qu'il y a une grosse bataille entre les deux mounsaïo présentement qui n'a pas accepté pour le deuxième chef dans le village des dieux non plus. Et qui sont capable d'expliquer le peuple là, Denis, Iso et Mano en le village des dieux. Et aussi, déploiement de la police, côté que nous gagne bruit nous avons un boy, nous gagne et nous avons l'autre, aussi qui est présentement encore depuis hier, eh bien, bateau à planter dans le village des Dieu. Et qui s'est passé présentement Parce que nous, tellement la police allait tourner, allait tourner. C'est comme si Izo même ne c'est ces chansons qui a fait pour lui pour lui donner. Qui s'est-ce qu'on peut dire que de ça, il est juste Joseph Anel Nous connaissons qui était pour prison. qui t'a établi. Et nous avons dit qu'il général de la de la Il était une bonne balle. La police est venue il avait arrêté il était en prison Et prison était cassé. C'est ça il était fiscal fiscale, on était dans la base 400 et maintenant tout le monde la la sous juridiction grâce à Delva, et bien c'est que de la ville. Et à l'époque, lorsque Joseph mené, ou du il était mené, il était quitté il mené, il mené, était mené, il était mené, il apparition ISO, ISO, mais ça, il deux face avec Bajdirat. est entré au fond, il y de de des deux, et il y eu qui t'a pénétré avec des qui ont employé civil, civils, qui de et puis qui ce qui a pris qui ont tiré des avec c'était ISO. Et depuis l'instant, vous pouvez jouer, Iso commence à faire nul, il est comme deuxième chef, c'est lui-même qui était responsable logistique, matériel, en termes de munitions armes, en village de Dieu, lorsque Amel est venu perdu la ville. Ma même numéro 1, Iso vient comme deuxième chef en dedans, village de Dieu. C'est ensuite explicite, vous pouvez jouer, côté Iso vient faire nul, que mon nom, on peut vous penser que Iso qui se premier le chef, mais non, c'est mon qui est le chef, Iso, c'est deuxième chef. Ils viennent, ils viennent, ils panique ils viennent, village de Dieu. Côté ils viennent, population, viennent, bois viennent, ils passe ils comme deuxième chef. ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, Zone t ici, zonne t